Bienheureuse, c'est un récit qui raconte euh, l'enfance euh, et l'adolescence de neuf enfants adolescents âgés de 0 à 18 ans, tous atteints d'un syndrome, une maladie rare, euh, qui s'appelle le syndrome Williams-Burren. Il y a trois ans, j'ai écrit un conte de Noël pour l'association justement autour des Williams, autour de cette maladie. Et c'est comme ça que j'ai finalement euh, fait la connaissance à la fois de ces enfants et à la fois de cette maladie, de ses caractéristiques. Parce qu'il faut savoir que ce, ce sont des enfants absolument euh, sociables, très tournés vers l'autre. Euh, ils ont vraiment une, un gène supplémentaire de la sociabilité. Ils ont tous l'oreille absolue, très doux pour la musique, très doux, très affectueux. Et c'est vrai qu'en les rencontrant, euh, j'ai pris la mesure finalement de, de, de, de leur potentiel romanesque. Je trouve important de m'investir toujours de livres euh, et de sujets qui, euh, qui sont différents de moi et qui parlent du monde et de l'autre dans sa diversité, dans son inclusion. Euh, parce que pour moi c'est ça la littérature, c'est finalement faire la rencontre de tous ceux qui ne sont pas exactement comme, euh, comme nous. C'est toujours finalement un peu ma ligne de conduite, de, de, de m'emparer de sujets euh, supposés misérabilistes, euh, supposés pathétiques. J'ai écrit sur la transidentité, j'ai écrit sur le sida, j'ai écrit sur la dépression. Là j'écris sur le handicap et la maladie. Euh, et c'était finalement, mon seul cap, c'était de, de, de décrire avec tendresse, avec poésie, et de façon aussi universelle, euh, la maladie comme une vie tout entière, non comme une, une parenthèse un peu curieuse et un peu euh, justement euh, misé misérable. Et c'est vrai que je crois c'est ce qui caractérise mon écriture, c'est de, de, finalement de, de comprendre l'autre complètement avant de l'incarner et avant de le faire, euh, le faire dire. Donc dans ce livre, c'est que j'ai pensé un peu comme une, une suite de portraits, mais qui sont reliés les uns aux autres, puisqu'il y a une récurrence quand même dans les de personnages, on croise euh, par exemple Marius, où je raconte la naissance de Marius, l'opération à cœur ouvert de Marius à deux ans, puis aujourd'hui euh, ce qu'est ce qu devenu Marius puisque Marius aujourd'hui a 19 ans euh, qu'il a choisi un métier qu'il voilà, qu se, qu se professionnalise qu'il qu gagne en indépendance et, un, et, et aussi en, en conscience de ce qu'est qu la maladie euh, par rapport à l'autre ce sont vraiment des enfants qui euh, quand ils sont petits sont extrêmement beaux et sont donc extrêmement entouré hein, extrêmement choyé et comme ils, ont, ils portent cet amour-là pour le monde, euh, ils ont l'impression que euh, le monde et cette magie-là... Euh, et c'est vraiment quand ils rentrent dans l'adolescence beaucoup d'entre eux tombent dans des dépressions, dans des tristesses assez sourdes, parce qu'ils comprennent finalement qu'ils sont moins choyés, moins cajolés, euh, et que finalement, l'amour qu'ils portent au monde n'est pas exactement euh, euh, la véritable réalité. Euh, et à part Marius, on suit voilà, des, des, des enfants et des adolescents âgés de 4, 6, 12, 15 ans, pour montrer finalement... Chaque étape de vie, chaque période de vie, euh, l'entrée dans la puberté, euh, l'entrée en école primaire, euh, l'adolescence, les premiers émotions amoureux, pour montrer euh, finalement euh, la trajectoire de l'enfance et ce qu'elle a été aussi pour nous en tant que lecteurs.